Si vous aimez les dramas, vous allez être servi. Il n'y a pas une crypto-monnaie comme euh, Tether qui a autant euh, soulevé des débats. Alors oui, aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, encore. Et moi aussi, vous en faites pas, je suis pressée de faire des sujets plus légers. Euh, mais comprendre le Tether, c'est hyper important. Alors je sais que je vous le dis souvent, mais il faut savoir qu'il y a quand même des éléments clés, enfin des piliers dans le domaine de la connaissance des crypto-monnaies, si vous voulez, qui fait que quand vous connaissez ça, quand vous comprenez bien euh, ce qu'il en est, eh bien tout vous paraît ensuite plus simple et et en fait, naturellement, vous allez comprendre les tenants et aboutissants de tel ou tel projet, de tel ou tel crypto. Et on ne peut pas passer à côté du Tether, c'est clair. En plus, si vous suivez un peu l'actualité, vous êtes peut-être habitué à entendre des news toujours plus catastrophiques les unes que les autres, toujours plus scandaleuses. C'est clairement la plus dramatique au sens littéraire du terme. C'est-à-dire qu'il y a toujours des dramas. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vous fais la vidéo, l'affaire n'est pas encore close. Et justement, j'ai voulu la faire parce que je pense qu'il y aura plusieurs épisodes sur cette affaire-là, mais on arrive bientôt vers la fin, vous allez comprendre pourquoi. Et donc ce qu'on va faire ici dans cette vidéo c'est reprendre l'histoire du Tether et comprendre aussi sa relation hyper ambiguë avec Bitfinex. Vous allez voir pourquoi c'est quasiment impossible de parler du Tether sans parler de Bitfinex, donc une plateforme d'échange, et pas n'importe laquelle, c'était il n'y a pas si longtemps la plus grosse plateforme d'échange. Et on va voir aussi à la fin c'est quoi l'impact, pourquoi on dit que le Tether pourrait avec sa chute entraîner la chute et la mort du Bitcoin. Alors, euh, petite parenthèse ici, Ici, annoncer la mort du bitcoin c'est quelque chose de très régulier très fréquent ça fait 10 ans qu'on dit que le bitcoin va mourir à chaque fois il y a des grands événements qui sont censés le tuer et visiblement il est encore là et vous allez voir à la, dans la conclusion que peut-être tout n'est pas si dramatique que ça mais ça fait partie aussi de l'être humain on aime ça euh, c'est à dire de nourrir des peurs de nourrir des dramas et peut-être de se montrer parfois un peu trop alarmiste ça c'est ce qu'on va voir à la fin puis aussi faites vous votre propre opinion euh, maintenant bah, il est temps de commencer voilà jingle parce que je n'ai toujours pas d'introduction ni de logo de jingle bref alors et voilà, on peut commencer donc l'histoire de cette incroyable saga et voir aussi en quoi son impact avec le Bitcoin peut être dramatique. Alors déjà, pour commencer, je vais vous rappeler rapidement le contexte, pourquoi je fais cette vidéo-là, et peut-être pourquoi vous avez déjà entendu parler du Tether. Alors déjà, il faut savoir que la date du 15 janvier 2021, donc là, il hein, n'y a pas si longtemps, c'était une date très importante parce qu'on était censé avoir des documents essentiels pour comprendre l'affaire, parce que tout simplement, une enquête a été menée, et pas n'importe quelle enquête. On parle quand même des régulateurs américains, et plus précisément, de l'autorité de la Commodity Future Trading Commission, donc, donc la CFTC. Et la CFTC, donc, c'est pas rien, elle a voulu mener l'enquête pour savoir ce qu'il en était du Tether. On a donc appris que la CFTC avait envoyé une assignation à comparaître. Et pour vous le dire rapidement, parce que je vais y revenir par la suite, l'enquête, elle veut savoir si oui ou non Tether a les fonds qu'elle prétend avoir. Elle va vérifier aussi s'il n'y a pas eu des petites corruptions dans l'air, s'il n'y a pas eu des manipulations de marché. Et c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on veut savoir en fait le 15 février. Donc ça, c'est pour le contexte. Et il faut savoir que le 15 janvier, ben, finalement, on n'a pas eu de, de réponse. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que dans un mois, donc ça a été de reporter d'un mois, donc le 15 février, bientôt on, on saura ce qu'il en est pour le Tether. Et justement, donc on attend tous avec impatience la réponse du 15 février, même si on n'est pas à l'abri que ce soit encore reporté, etc. Euh, voilà donc pour le contexte, voilà donc pour l'actualité, et voilà en fait pourquoi on parle autant du Tether en ce moment et pourquoi elle est très très surveillée par tous les crypto détenteurs aujourd'hui et par tous les traders. En tous les cas, on aura toutes les informations en amont pour mieux comprendre l'affaire, quoi, tout simplement. Et maintenant, si vous vous voulez bien, on va passer aux origines, comment ça a commencé le TTR, par qui, par quoi, c'est ce qu'on va voir maintenant. La première fois qu'on a entendu parler du Tether, c'était pas sous le nom de Tether mais c'était sous le nom de RealCoin. C'était en 2014 et c'était une startup en fait qui s'était lancée à Santa Monica aux États-Unis. Mais très rapidement, il décide de changer de nom et de s'appeler Tether et de proposer justement au marché une stablecoin. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Ce qu'il nous propose donc, c'est de créer une crypto-monnaie. Donc, il y a tous les avantages de la crypto-monnaie qui fonctionne sur une blockchain, etc., mais qui est indexée sur le dollar. Le dollar $US. En gros, dans l'idée, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on crée un Tether, donc USDT, il y a un dollar, un vrai dollar, quoi, en réserve dans les banques, parce que le ratio, c'est 1-1. Et c'est pour ça qu'on dit donc que c'est une stable coin, une pièce stable. Stable, pourquoi Parce qu'elle est vraiment indexée, donc, au cours du dollar. Si vous avez 10 USDT, ça veut dire que vous pouvez récupérer 10 dollars. Jusque-là, c'est hyper cohérent, et surtout, ça fait un bien fou, parce qu'il s'avère que c'est extrêmement pratique pour tout le monde. Faut savoir qu'à ce moment-là, les banques étaient assez réticentes pour travailler avec des, des start-up de crypto-monnaies, et dans les plateformes d'échange, on avait du mal à acheter directement du Bitcoin. En gros, les plateformes n'avaient pas de partenariat avec les banques, et il fallait arriver sur les plateformes directement avec du Bitcoin, etc. Ça, c'est quelque chose que vous savez, je pense. Donc, quand on voulait utiliser une plateforme d'échange, il fallait déjà venir avec du Bitcoin, etc. Donc, il y avait ça, mais surtout, c'était tellement plus pratique pour tout le monde d'avoir une sorte de monnaie de référence. Parce que oui, on avait au moins une monnaie de référence, et pas n'importe laquelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait une position, on pouvait avoir vraiment le résultat de son profit et puis on pouvait fermer la position et avoir le plus important et garder sur la plateforme si vous voulez, du Tether donc, donc de l'USDT pour les moments où on n'allait pas faire de trade, au moins on pouvait rentrer facilement, il euh, n'y avait pas besoin de faire de virement pas besoin d'attendre des jours pour que l'argent rentre euh, enfin, super pratique. Et il n'y a pas que les plateformes d'échange qui ont été intéressées par le stablecoin. Vous pensez bien, les personnes qui se font payer en crypto-monnaie, parce que oui, il y en a, et il y en a de plus en plus, elles voulaient aussi être payées en stablecoin parce que bon, elles ont des loyers à payer, etc. Et elles ne pouvaient pas se permettre de jouer avec la volatilité. Je veux dire, si vous avez un loyer à payer à 600 euros ou 600 dollars, euh, vous ne pouvez pas dire à votre propriétaire et... Euh, chef, on peut attendre le mois prochain que le bitcoin euh, prenne plus de valeur ou quelque chute, qu'importe. Voilà pourquoi il y a eu un tel engouement autour du Stablecoin, autour du Tether, les gens étaient ravis, ça a été hyper publicité, on était tous contents. Une passerelle parfaite, donc, entre le, la finance classique et le monde de la crypto-monnaie. Les avantages de la crypto-monnaie et les avantages du fiat réunis. Génial, non Ils font un communiqué de presse, ils disent qu'ils vont s'installer à Hong Kong et jusque-là, tout va bien, tout le monde est content. Mais très rapidement, les premiers signes de faiblesse vont se montrer. Mais vraiment, quand je vous dis rapidement, c'est rapidement. Déjà, euh, la première plateforme qui a accepté euh, l'ETR, ça a été Bitfinex. Une plateforme d'échange asiatique, OK et donc Tether a attiré tout de suite beaucoup beaucoup de personnes, beaucoup beaucoup de traders, grâce en partie justement au Tether. Alors jusque là tout va bien, même si rapidement il commence à y avoir des histoires de piratage. Alors il y a un premier piratage de 1500 Bitcoin sur la plateforme Bitfinex. Ensuite, il y en a un autre. Euh, alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, les piratages, c'était pas non plus quelque chose de régulier ni de fréquent, mais ça pouvait arriver. C'était pas une donnée incroyable. Et aujourd'hui, vous voyez bien que c'est de plus en plus rare parce que justement, ils ont mis des systèmes en place euh, vraiment très bien faits. En fait, la plupart du temps, c'est sur des cold wallets. mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais ce qui nous importe dans les piratages, c'est comment la société elle, gère ce piratage. En tous les cas, ensuite, il y, y a un piratage assez important qui se produit. On parle de quand même 120 000 bitcoins qui ont été saisis. Là, forcément, ça fait euh, un bruit médiatique c'est pas rien 120 000 bitcoins, et surtout la manière de gérer de Bitfinex elle a été un peu trouble c'est à dire qu'ils ont décidé quand même de geler 36% des fonds des utilisateurs encore c'est un peu plus compliqué que ça mais là je résume Donc, ils ont décidé de compenser en fait, la perte en donnant des tokens Bitfinex aux utilisateurs mais vous pensez bien qu'il y a quelques utilisateurs qui n'ont pas été euh, ravis de cette histoire là c'est avec ce deuxième piratage là que l'affaire en fait, Bitfinex et Tether par la suite, elle va prendre euh, de l'importance parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à fouiller cette histoire là et notamment suite au communiqué de l'entreprise, par exemple après ce piratage là, la société a commencé à connaître des problèmes assez graves avec ses banques. Il y a eu des plaintes, il y a eu des cessations de paiement. La société a annoncé qu'elle ferait plus affaire avec des banques taïwanaises et donc que, les, que certains fonds seraient gelés et qu'elle va ouvrir d'autres banques. Bref, une communication un peu comme ça trouble et surtout, ce n'est pas anodin Qu'une entreprise, et on ne parle pas n'importe laquelle, une plateforme d'échange avec autant de volume, à cette époque-là, c'était la première en termes de volume d'échange, commence à dire qu'elle a plus, qu'elle travaille plus avec les banques, qu'elle en cherche d'autres et qu'elle est dans des affaires de plainte avec les banques. Honnêtement, ne serait-ce que comme ça, avec le recul, a posteriori, on se rend compte que déjà, c'était des signes d'alerte en quelque sorte. Et là, il y a des personnes qui se remarquent quoi Elles remarquent que malgré les problèmes des banques, des piratages, des comptes gelés, on voit quoi On voit sur le graphique qu'il y a des émissions de Tether assez impressionnantes, avec parfois jusqu'à 100 millions de Tether créés par jour. Euh, C'est pas rien. N'oubliez pas qu'on parle d'une stablecoin indexée sur le dollar, et donc s'il y a 100 millions de Tether qui sont créés, il faut absolument que dans la banque de réserve, il y ait 100 millions exacts d'USD, de dollars, qui soient en réserve. Okay. Et là, on voit sur internet des petits gars assez éveillés, même très éveillés, qui commencent à faire des tweets euh, ironiques dans un premier temps. Par exemple, je pense à un autre Printer. Et il lui montre avec ironie, ok, mais quand même, il y a toujours une part de vrai, que la société Tether, en gros, imprime des téters comme si elle imprimait sur un bout de papier, quoi. Qu'elle n'a pas les réserves pour le faire, et qu'elle en imprime euh, en voiture, en voilà. Comme s'il en pleuvait, donc. Premier doute. Et bien sûr, il n'y a pas que cette personne derrière Twitter, il y a d'autres personnes, il y a des groupes sur Reddit qui se forment et qui commencent à avoir des rumeurs qui commencent à gonfler. Quoi. À ce moment-là, pour calmer un peu les rumeurs, la société Tether, elle décide quoi Elle décide de faire un audit. Donc de prendre une société de consulting qui va faire le bilan, euh, qui va vérifier que toutes les émissions de Tether, ont bien un backup, donc, euh, dans les banques de Tether. On est plutôt rassuré, on se dit, bah, si elle accepte de faire l'audit, c'est qu'il n'y euh, a pas de choses à cacher, c'est que tout va bien. Premier grand drame. Trois mois plus tard, on apprend quoi? On apprend que Tether décide d'abandonner cet audit-là sous prétexte que c'est trop compliqué et que, en fait, c'est les premiers à faire un tel audit et qu'en fait, ça prendrait trop de temps. Bref, c'est trop complexe et qu'ils abandonnent. Grosse erreur. Grosse erreur dramatique au plus haut point. Et vous allez voir, en plus, c'est pas la seule erreur qu'elle a fait dans ce style-là. Parce que là, le message qu'elle renvoie, il est complètement dramatique. On se dit qu'elle a vraiment des choses à cacher, tout simplement. Et là, les rumeurs, elles deviennent plus vraiment des rumeurs. On a des soupçons, en fait, bien plus solides. Oh, euh, en fait depuis tout à l'heure le micro il était pas euh, bien classé, bon on s'en fout j'espère quand même que vous m'avez entendu bref, donc à ce moment là il y a des personnes comme je vous disais, qui commencent vraiment euh, à s'inquiéter, euh, vraiment et la société pour qu'elle un peu les ardeurs elle décide de, de publier un audit en disant voilà regardez j'ai bien les réserves dans mes banques il s'avère que cet audit d'ailleurs je vous ai mis toutes les ressources dans l'article toutes, toutes, toutes, l'audit qu'elle publie euh, il s'avère que c'est pas vraiment un audit c'est quasiment un truc interne il y a beaucoup de cases noires, c'est à dire qu'on ne sait pas, surtout il est extrêmement court, enfin bref, même ce document-là, même en voulant faire bien les choses, euh, elle s'enfonce littéralement, on voit qu'il y a un vrai problème, le document n'est pas assez complet, il est même hyper amateur pour le dire comme ça. Donc ça lève les soupçons et il y a des personnes qui vont commencer à creuser la chose. Et il y en a surtout un qui est devenu vraiment connu, même c'est une figure emblématique de l'affaire Tether Bitfinex, qui s'appelle Bitfinexed, donc en gros euh, ex de Bitfinex, et lui il va écrire des articles vraiment pertinents. Non, je vous encourage à les regarder d'ailleurs. Et lui ce qu'il veut exposer c'est la relation qui unit donc Bitfinex et Tether et montrer à quel point elle est louche et surtout elle est illégale parce qu'ils font des choses pas très correctes. Parce que oui comment je vous ai raconté l'histoire jusqu'à maintenant vous voyez pas encore le lien entre Bitfinex et Tether mais je vais y venir là juste après. Et donc là ce gars là il va loin, il fait vraiment une enquête poussée, il publie pas mal d'articles où euh, il montre des preuves, en fait, qu'il y a manipulation du marché, que les gars de Bitfinex et Tether sont louches, et qu'il y a des variations de prix du Bitcoin qui sont liées à des grosses émissions de Tether. Enfin bref, il montre qu'il y a quelque chose d'anormal qui se joue sur les marchés. Et il va avoir un écho toujours plus grand. Le plus grand écho qu'il va avoir, et qui va vraiment rendre l'affaire médiatique, parce qu'en fait, tout ce que je vous raconte jusque-là, c'était vraiment les initiés, enfin les personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies, qui étaient au courant. Sinon, c'était assez fait Pour le dire comme ça, c'est-à-dire que c'était pas au, au grand jour. C'était vraiment le cercle des, euh, des crypto détenteurs qui connaissaient ça, mais euh, c'était pas encore hyper hyper connu. Là où ça prend une grande proportion, c'est quand le New York Times publie un article euh, qui reprend d'ailleurs justement les articles de Bitfenexed, qui va en faire un résumé si vous voulez, et il est exposé au grand jour. Alors l'article est toujours en ligne, je vous le mets aussi en ressource. Alors ça s'appelle. Et est-ce que je le dis en anglais ou je vous mets juste le titre parce que vous allez vous moquer de mon accent Mais warning sign about another giant bitcoin exchange. Et là on montre bien qu'il y a anguille sous qui vous commencez sinon à paniquer, au moins à s'inquiéter. Et dans l'article aussi, le journaliste il parle justement des, euh, des directeurs en fait de Bitfinex. Et il nous parle surtout du directeur de la stratégie qui est relativement euh, connu dans le milieu, Phil Potter parce qu'il vient de la finance classique. Et il nous montre quand même dans l'article que ce gars là c'est pas un filou mais c'est quelqu'un qui aime s'afficher avec de belles montres entre Rolex, qui a un style de vie euh, de, de, de, de mec riche quoi, ou qui aime l'argent. Ça vous paraît peut-être un détail ici, mais vous allez voir après, ça, ça prend tout son sens. Même c'est pas anodin qu'il l'est mis dans cet article-là, c'est pour nous parler rapidement du style de personnage que c'est, un mec qui s'affiche donc euh, avec des objets de richesse. quoi Bref, je vous le dis juste comme ça, vous allez voir que peut-être après, ça a du poids. Donc l'article sort le 21 novembre 2017 et c'est vrai que là, à partir de là, on commence tous à avoir des doutes clairs et nets sur Tether et sur Bitfinex. Et en plus, quand je dis 2017, n'oubliez pas que c'était le moment, le point historique du Bitcoin, c'est là où il avait atteint, qu'il avait touché presque les 20 000 dollars en décembre justement 2017. Je vous le dis, retenez ça quand même pour la suite. Alors l'article fait grand bruit, la société dément comme d'habitude, elle dénigre, elle dit non mais il n'y a pas de souci, on va faire un audit bientôt, comme toujours, les mêmes justifications, etc. Et devinez ce qui se passe en plus, pour mettre un coup de marteau final, il y a l'affaire des Paradise Papers, qui suit hein, celle des Panama Papers. Alors dans la chronologie, euh, on l'a su un peu plus tôt, mais, mais c'est vraiment après la publication de l'article que euh, l'affaire des Paradise Papers éclate. Et on apprend quoi justement Et on apprend quoi Que le fameux cabinet Apple Pie, il a aidé à installer Tether dans les îles Vierges britanniques. Ok, mais c'est pas le pire qu'on apprend. Ce qu'on apprend surtout, en, de manière officielle, c'est qu'il y a des responsables qui travaillent en même temps chez Bitfinex et en même temps chez Tether. Gros problème, là vous le savez, et en plus c'est affiché, euh, et en plus c'est affiché, les documents l'attestent. Euh, et on découvre surtout le nom d'un gars, Jan Ludovicus von Veld, un néerlandais apparemment, qui lui aussi a un train de vie euh, fou, ils ont trouvé des, des, des photos hein, sur Instagram, etc. Mais je ne vais pas y en venir là-dessus. En tous les cas, celui-là travaille en tant que directeur de la stratégie du marketing pour Bitfinex et Tether. Donc, gros problème. Finalement, les rumeurs, les soupçons qu'il y avait, elle se concrétise avec l'affaire des Paradise Papers, où là, on se rend vraiment compte que, d'une part, c'est des mythomanes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été du tout, du tout sincères. De deux, euh, ils ont été opaques avec euh, le, le résultat, ils ne nous ont pas affiché les banques avec lesquelles ils travaillaient alors qu'elles étaient aux îles Vierges britanniques. Et en plus, on découvre indirectement que c'est des mecs qui adorent rouler en Lamborghini et qui aiment, euh, qui, qui aiment l'argent, tout simplement. Ça, ça peut poser un problème, en fait. Si vous êtes une star du football ou je ne sais quoi, Madonna, vous avez beaucoup d'argent vous affichez, un un style de vie ostentatoire, bah c'est votre problème, on sait d'où vient l'argent. Mais quand vous avez une boîte, quand bien même elle est hyper rentable, d'afficher autant d'argent alors que vous n'avez pas les justificatifs, là c'est un problème. Et là en plus, après l'affaire des Paradise Papers, il y a même des études qui vont encore plus loin. Il y en a surtout une qui est postée sur Twitter Report, le mec, euh, trader, mathématicien en même temps. Il fournit un travail d'enquête incroyablement précis, où là on voit bien clairement qu'il y a un lien vraiment clairement établi entre l'émission des TTR et le prix du bitcoin parce que tout simplement et en plus on voit qu'il y a des techniques donc de manipulation de marché qui sont utilisées qui sont illégales normalement dans les autres plateformes mais là comme vous le savez avec les crypto-monnaies c'est pas toujours régularisé, d'où le fait quand même que les plateformes régularisées, elles ont quand même un sens, elles sont quand même plus sécurisées euh, d'un point de vue de la pratique, ça c'est indéniable. Ce travail-là va donner comme la cerise sur le gâteau, avec des preuves si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui va mal et c'est comme ça qu'en fait, en 2019, il y a la procureure de l'État de New York, Laetitia James, vous avez certainement entendu parler de son nom, euh, surtout, quand vous, euh, surtout si vous lisez les actualités de Tether, parce que c'est elle qui va poser l'action en justice, en fait, pour savoir si Tether a les réserves et surtout de l'affaire de, des 850 millions de dollars qui ont disparu. 850 millions de dollars. Et c'est ce que je vous disais donc dans l'introduction. Toute cette affaire-là, on est censé avoir, on était censé avoir la réponse le 15 janvier. Et là, ça a été reporté au 15 février, où on aura une réponse stable. Euh, où on aura une réponse finale, en tous les cas, ou pseudo-finale. Alors voilà, pour finir, pour l'histoire de Tether. Alors, faut savoir que pour cette vidéo, pour qu'elle soit plus facile, et même comme ça n'a pas été euh, facile à faire, mais j'ai bien évidemment repris les points les plus importants important, les grandes lignes de la chronologie, il y a tellement de choses à dire et il s'est passé plein plein de choses que ce soit du côté de Tether ou du côté de Pitfinex, en fait. Et surtout, de faire une chronologie comme ça, corrélée entre les deux, ça n'a pas été évident, mais toujours est-il que vous avez un peu l'histoire, un peu résumée. En tous les cas, les points les plus importants pour comprendre. Maintenant, pour clôturer, parce qu'il faut bien clôturer cette vidéo sur euh, la question qui nous importe le plus à propos du Tether, est-ce que vraiment ça peut faire chuter le Bitcoin Est-ce que ça peut le faire tuer Ce qu'on peut dire, alors j'ai eu plein, plein, plein d'expertise, d'analyse. Euh, encore une fois, je les mets dans l'article. Ce qu'il faut savoir, c'est un peu pareil dans la bourse en général, il y a le côté des alarmistes et puis il y a le côté des gens plus optimistes en général. Alors moi de manière générale j'ai du mal sur les opinions tranchées surtout sur des cas comme ça mais ce qui est clair c'est que Tether et Bitfinex c'est vraiment des sociétés louches, il n'y a pas à dire. Ce qui se passe c'est que les gens déjà connaissent un peu cette histoire là et parce que le stablecoin en soi c'est génial comme on l'a vu. Les gens vont commencer tout simplement à quitter, à lâcher un peu plus le Tether pour aller vers d'autres stablecoin Parce que oui, ça c'est le point positif de la chose, c'est qu'il n'y a pas que le Tether en fait, il y a aussi une autre crypto-monnaie qui est indexée sur euh, le dollar, c'est l'USDC, c'est celle que je vous conseille, elle est d'ailleurs utilisée sur pas mal de plateformes, et euh, je regardais quelques articles qui disaient justement qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui lâchent Tether pour aller vers celle-ci, il y a le DAI, il y en a d'autres. C'est pas la mort des stablecoins. Et alors, si vous êtes là jusqu'à la fin de cette vidéo, et vous vous dites, non mais est-ce que le bitcoin va chuter si on apprend que Tether, c'était une grosse arnaque. Ce que j'ai lu, moi, est ce que j'ai cru comprendre Probablement, oui, il y aura une petite chute. Et De toute façon, à chaque fois que les marchés paniquent, il y a un rejet, les gens se retirent. Donc peut-être qu'il y aura une chute, mais ça ne veut pas dire que le bitcoin va tomber pour autant. Ça ne veut pas dire que le monde des crypto-monnaies va s'affoler. Le marché est suffisamment puissant pour absorber, en fait, cette perte-là. Et en plus, il y a d'autres personnes qui disent, des personnes proches de Tether, qui disent euh, en substance qu'elles ne vont pas laisser une boîte aussi rentable et aussi intéressante tomber. C'est-à-dire qu'ils vont trouver, s'ils n'ont pas les réserves, des financeurs, ou eux-mêmes vont vendre leur Lamborghini pour euh, injecter de, de l'argent dans les banques. Mais toujours est-il qu'on saura, normalement, s'il y a eu malversation, ça c'est clair. Et ça ne va pas les rendre plus blancs pour autant. Donc, euh, ça y est, moi, je pense personnellement que leur image elle a été entichée presque à jamais, et que euh, heureusement qu'il y a d'autres stablecoins. Ah oui, je finis, je finis sur une touche que j'ai adoré lire d'un gars, j'arrive plus à retrouver la source mais je vais la retrouver, vous en faites pas, euh, bref c'était en allemand et c'était un gars qui disait que finalement si euh, même si le TTR tombe, euh, alors oui il y aura des petites chutes sur le, coup, euh, sur le court terme, il dit j'ai adoré lire ça, je, je suis franchement d'accord avec lui, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Il dit en gros que ce que ça va donner comme, comme image aux, aux gens qui sont dans la crypto ou pas, c'est que simplement à chaque fois que vous mettez des êtres humains, des, des personnes quoi, qui gèrent une société, à chaque fois il y a des scandales, il y a des histoires de mecs qui prennent l'argent de, des coffres, il y a des gens qui se tirent, etc. Et si vous êtes dans les cryptos, et pas nécessairement dans les cryptos d'ailleurs, mais vous voyez bien que oui, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Des mecs corrompus, des mecs pourris, il y en a partout, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans les crypto-monnaies parce que justement il n'y a pas encore beaucoup de régulation et en gros comment il conclut il dit que finalement ça va donner encore plus de poids au bitcoin parce que les gens vont se dire mais au moins le bitcoin n'a pas euh, on n'a pas entendu des histoires de, de fourberie comme ça il n'y a pas eu des connards qui ont cherché à, à s'accaparer parce que, en fait tout simplement on ne peut pas il n'appartient à personne et c'est pas pour rien que c'est la crypto monnaie de référence parce qu'au moins elle est inattaquable inatteignable là-dessus et dès qu'on met des humains dès qu'on met une société il y a toujours des problèmes alors ce qui veut dire c'est que oui le marché va être nécessairement perturbé ça c'est sûr, mais qu'en fait, l'idée, l'image du bitcoin, elle peut en ressortir que plus grande. Ça, j'avoue que j'ai adoré lire ça, je suis complètement d'accord, je pense que c'est vrai. Alors certainement, le Tether est à l'origine de l'explosion du bitcoin qu'on a connu en 2017 et peut-être même la dernière fois, le bull run aussi, mais pas aux mêmes propensions et que, euh, même si le bitcoin est peut-être surévalué maintenant, pas sûr du tout, et que même si le bitcoin a été le résultat de manipulations de marché, il n'empêche que si on retire tout ça, au-delà de ça, ça reste quand même une crypto-monnaie où des gens s'intéressent de plus en plus, qui demandent de plus en plus à être achetés, donc euh, loi de l'offre et la demande. Ça reste une valeur qui est en hausse et euh, elle les vaut en quelque sorte. Même si sur le court terme, on voit des variations, des manipulations de marché, toujours est-il que le Bitcoin reste solide. Voilà, je peux finir comme ça. Bien sûr, il y a des tas de choses à dire. J'espère vous avoir donné l'essentiel. N'hésitez pas à lire aussi d'autres articles et à suivre l'actualité. J'en parlerai aussi, hein, surtout sur si ma. Des dernières news, euh, qui sera une vidéo plus courte, bien évidemment. En tous les cas, renseignez-vous, faites-vous votre propre avis. Moi, j'avoue que je suis ouverte encore aux opinions. J'ai plus de Tether, ça c'est un fait. Je choisis d'autres stablecoins. Bah, faites ce que vous voulez, mais en tous les cas, le seul conseil que je peux vous donner, c'est ne mettez pas un pied chez Bitfinex. Si vous avez un euro là-bas, retirez-les euh, le plus vite possible. Et le Tether aussi, si vous pouviez le changer entre un autre stablecoin, why not C'est toujours le même effet. Voilà comment je finis vraiment. Donnez-moi vos avis, je suis hyper hyper curieuse de savoir ce que vous en pensez et euh, de cette affaire Tether et de voir à quel point c'est dommage et dramatique ils avaient quelque chose de trop bien en fait ils en ont fait, euh, disons le mot de la merde, dommage voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusque là, j'ai galéré pour la faire donc tous les petits pouces rouges euh, bah, merci, merci beaucoup et euh, on se revoit pour une prochaine vidéo ciao